La liberté de mouvement des personnes et la liberté de circulation des travailleurs sont le quotidien de millions d'entre nous. Alors que ces libertés définissent le projet européen, leurs droits associés sont un exercice négligé. Faire valoir ces droits au chômage, aux soins, à la retraite, relève encore du parcours du combattant. L'exploitation et la mise en danger des travailleurs comme la fraude massive via les filiales boîte aux lettres, sont encore des dommages collatéraux du statut de travailleur détaché. Face à un tel tableau, on comprend mal les réticences de la Commission à agir. Il est urgent de garantir la portabilité des droits des personnes et des travailleurs au sein de l'Union. La digitalisation est une opportunité, à condition qu'on ne mélange pas les données et les institutions qui ont le droit d'y accéder, à condition qu'à chaque donnée collectée, un objectif particulier soit assigné et un accès spécifique dessiné, à condition que son fonctionnement en tiroir soit rigoureusement contrôlé. La Commission ne peut plus attendre pour proposer un outil européen qui protège les droits sociaux et la vie privée des travailleuses et des travailleurs européens. Merci.